Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais ouais, tranquille. Oh là là là là, mais cette Coupe d'Afrique des Nations, on va de surprise en surprise, quoi. C'est quoi, ces Coupe d'Afrique des Nations ou ces Coupe d'Afrique des Noël C'est que des anniversaires ou quoi Tout le temps, il y a des cadeaux, il y a des surprises. Les équipes qui sont pas censées gagner, elles fracassent les équipes qui sont censées gagner. Là, on vient d'assister à un match absolument magnifique de la part de la Gambie. Hein les Gambiens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont laissé le ballon aux Guinéens. Les Guinéens, ils ont eu le ballon et ils pensaient qu'ils allaient fracasser les Gambiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé La défense de la Gambie, c'est une défense en béton. T'as pas vu là comment ça s'est fini le match Poto, Barre, il tire sur le, sur le défenseur. Le gardien, il, il, il, il dégage le ballon. Oh là là, c'est n'importe quoi. En tout cas, je sais que les Guinéens sont très énervés par rapport à l'arbitrage d'aujourd'hui. Dans tous les cas, tous les matchs de la Coupe d'Afrique, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul ou deux qui ont bien été arbitrés. Tous les arbitres, je crois que le soleil frappe trop sur leur crâne et ils deviennent complètement malades. Là, comment ça se fait qu'il a mis que trois minutes de temps additionnel C'est n'importe quoi. Juste avant, le match il a été arrêté à la 85e minute. Ça a repris à la 89e minute. Et toi, tu mets uniquement trois minutes de temps additionnel alors que c'est toi qui, qui prend ton temps pour placer les murs, tu siffles, tu, tu mets des cartons jaunes, tu mets des cartons rouges. Alors, le dernier carton rouge que tu as mis à, à, à, la, à la Guinée, là, d'où il sort Hein Mais c'est quoi ces arbitres Ils sont malades ou quoi Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire Vous véhiculez une image pourrie du football africain. Tout ça à cause des arbitres. Hein Déjà que les terrains, ils sont difficiles. L'arbitrage aussi, il vient se mêler pour freiner les, les matchs et les, là, alors qu'on est en phase finale. Concentrez-vous là. Hein? Bon, en tout cas, les Guinéens, je sais, vous êtes fâchés. Vous allez dire que voilà... Il y a eu de la triche, il y a eu euh, euh, n'importe quoi, des manquements, euh, euh, des joueurs qui sont qui, sont, euh, qui, qui ont des cartons qui n'importe comment, des joueurs suspendus alors qu'ils ne devraient pas avoir des cartons, des joueurs qui sont qui sont annoncés positifs et après on les annonce négatifs, la CAF elle dit non tu joues pas, c'est du grand n'importe quoi. Là je commence à être déçu. Hein. Commencez à vous concentrer. Hein. Déjà là, tout à l'heure on va assister à un grand à une grande mascarade. Donc là les Camerounais, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a 12 personnes du Comore qui ont le Covid, le gardien, là, il vient de faire un test, il est en mode négatif, et vous dites que lui, il rentre pas dans le stade. Donc là, vous allez vous allez faire jouer les Comoriens sans gardien. Hein Donc, les, les à chaque, chaque, chaque équipe que vous allez rencontrer, où ils vont aller faire des tests, ça va être comme ça, quoi. Ouais, tout le monde est positif, tout le monde est positif. Tu te rends compte Hein non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez peur Hein Vous voulez gagner facilement Vous voulez pas avoir un petit peu d'adversité Non, mais là, là, je suis totalement déçu. Disappoint. Tout ce qui entoure la Coupe d'Afrique, là, c'est du grand n'importe quoi. Des gens qui essayent de se faire de l'argent, des gens qui, qui balancent des rumeurs, des autres qui, qui, qui, qui font des articles en disant n'importe quoi. Non, mais là, là, ce soir... Je ne sais pas ce qui va se passer entre le Cameroun et les, et les Comores. Mais en tout cas, j'espère que le match va être au niveau des attentes des fans. Parce que c'est nous qui regardons les matchs. C'est nous qui supportons les équipes. Sans les, les fans, le foot, c'est rien du tout. Vous comprenez Sans les fans, vous êtes rien. Sans les joueurs, vous êtes rien. Donc, ceux qui sont dans l'entourage, commencez à vous concentrer et à arrêter de vouloir tout manger tout le temps. Là. Hein vous payez les arbitres, vous payez les institutions. C'est quoi ça Vous voulez quoi là vous voulez qu'on s'énerve. Hein Nous on veut voir du bon jeu, c'est tout. Hein c'est quoi vos délires là, vos trucs de, de, de géopolitique de je sais pas quoi? Laissez les joueurs de foot en dehors de tout ça. Hein Donc là, là, on a assisté à un match euh, dubitatif entre la Guinée et la Gambie. Les Guinéens, voilà, bah en tout cas, vous avez fait une belle Coupe d'Afrique, hein vous êtes passé jusqu'aux phases finales. Bon, là vous êtes éliminé au huitième de finale. La Gambie, franchement, rien à dire, vous faites une très belle Coupe d'Afrique. Voilà, l'entraîneur, il a, il a dit euh, euh, euh, dans quelles conditions, en plus, vous dormez à l'hôtel et tout, nanana, des trucs de malade. Mais malgré ça, vous gardez le mental. Donc, grosse force au Gambiens, grosse force à la Guinée qui va pleurer pendant tout le reste de l'année. Hein, parce que ces mecs-là, ils ne vont même pas jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Voilà, tout ce qui est compétition internationale, c'est terminé aujourd'hui pour la Guinée. Voilà, donc, euh, force aux Guinéens.